Google tout à l'heure, ben Facebook m'a rendu mes droits, <rire> ouais, ben, ils sont pas assez pour essayer de, de tout regarder, par contre ils ont été vachement rapides pour me remettre mes droits, je sais pas comment ils ont fait, peut-être qu'ils ne voulaient pas trop que ça sache, que ça s'alerte, peut-être qu'ils ne voulaient pas faire trop des, des fusions, je sais pas, bref, quoi qu'il en soit, je ne serai pas punie, j'aurai le droit de continuer à publier et à faire des lives. Je ne suis pas puni pendant 30 jours. Oh là là, qu'est-ce que je vous remercie, cher Facebook, d'avoir écouté mes mots. Bande de branquignoles. Bah ouais, désolé. Alors par contre, euh, je suis juste venue vous dire avec cette vidéo que non, je ne posterai plus de, de. Je ne ferai plus de posts, en fait, concernant euh, Bilou, concernant le Nouvel Ordre Mondial, concernant tout ça. Parce que je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est des choses que j'ai déjà euh, été chercher, que j'ai déjà travaillé, que j'ai déjà posté. Donc je ne le ferai plus. C'est bon, c'est fini. Ça ne rentre plus dans, mes, dans ma vision des choses. Alors oui, je continuerai à poster euh, euh, des infos que je juge utiles sur ma page. Des infos utiles, comme par exemple <rire> ce fameux médecin qui alerte euh, les autres médecins hein, et qui alerte la population. Il euh, y a aussi... Bah, euh, les journaux mainstream qui s'y mettent aussi, forcément. Euh, à bout d'un moment, bah, la vérité, il euh, faut bien qu'elle sorte. Hein. Et euh, payé ou pas, bah, on est bien obligé de dire la vérité à un moment donné. Qu'est-ce qu'il y a aussi euh, Ouais, je, je ne posterai pas de trucs euh, sur l'État, sur Macron, ni rien de tout ça, parce qu'au final, euh, Macron euh, n'est rien de plus qu'une marionnette. Alors, nous, on, Beaucoup d'entre vous sont là oh, « mon cher président, aide-nous, aide-nous, aide-nous » Sauf que lui, il en a rien à foutre. Parce que si vous, vous lui baissez les pieds, euh, Macron, dites-vous bien que Macron, lui, il baisse les pieds à d'autres euh, un peu plus haut que lui, de façon à pouvoir avoir ce qu'il a. Donc, euh, euh, c'est pas lui qui prend la décision. C'est un qui prend pas de décision. Donc, euh, en général, euh, ça ne sert à rien hein, de s'en prendre au pantin, c'est euh, aux dirigeants, les, les grands, les hauts, qu'il faut s'en prendre, pas au pantin, ça ne sert à rien, parce que vous tapez sur un pantin et il y en a 10 qui se lèvent, donc euh, ça ne sert à rien. <rire> Désolée, mais là, euh, il s'est mis un peu à pleuvoir et euh, c'était prévu depuis un moment, bon, il peut, non, ce n'est pas grave. Juste changer d'endroit, hein, c'est tout. Euh, donc je disais, c'est pas la peine de s'en prendre à Macron de toute façon, c'est un pantin. Et quand on est un pantin, ben, on est manipulé par d'autres qui sont plus grands. Enfin bref, ça sert à rien. Euh, par contre, ce qui sert et ce qui est utile, c'est d'informer les gens sur euh, ce qui pourrait leur arriver s'ils si ne font rien. Bon, Après, il y a ceux qui n'ont rien à faire. Les, les moutons qui suivent le troupeau et il y a ceux qui, qui s'éveillent qui ouvrent les yeux et qui se disent que oui manifestement il y a quelque chose à faire ben, euh, le mieux qu'il y a à faire pour l'instant pour l'instant, c'est de commencer à vivre pour soi ne, ne faire attention ne, ne pas suivre les ordres hein, et euh, vivre pour soi à sa façon Vivre dans sa famille, vivre avec ses amis, euh, euh, ne pas euh, accepter tout ce qu'on vous donne, tout ce qu'on qu vous dit. Euh, votre corps, euh, pour ce qui est de la santé, votre corps est assez fort et, est, et costaud si vous lui donnez ce qu'il faut pour ne pas tomber malade. Euh, vous avez euh, toute euh, une médecine à votre disposition à l'extérieur. Il suffit euh, il y a plein de plantes. Euh, même en ville, il hein, y a des plantes, il y, y a tout ce que vous voulez. Il suffit juste de prendre des bonnes plantes et, et vous aurez votre médecine. Il euh, y a ça, il y a, y, a, y a plein de choses euh, qu'on qu vous impose. Euh, les... plantez, faites, faites des plantations, faites euh, trouvez-vous un bout de terrain. C'est possible de se trouver des bouts de terrain. Il y a plein de bouts de terrain qui sont abandonnés, qui demandent qu'à être cultivés. Euh, faites-le ou alors euh, un ami qui, qui, euh, qui aurait un terrain et dont il ne se sert pas, bah, demandez-lui ou, ou je ne sais pas, euh, louez-lui, Lui, euh, pourquoi pas après tout, hein. et euh, faites, faites votre plantation, plante, plantez ce, ce dont vous avez besoin, euh, votre corps, pour votre bien, pour, pour qu'il puisse se défendre, donnez-lui la possibilité de se défendre. Et si vous lui donnez la possibilité de se défendre, il n'aura aura pas besoin de toutes ces cochonneries que Big Pharma, etc., propose parce que ces, ces cochonneries, en fait, ne vous soignent pas et vous rendent encore plus malade que vous ne l'êtes. Et en fait, c'est la, la, la boule de neige qui s'en va et qui s'en va et qui grossit de plus en plus si on n'y passe pas. Voilà, si on n'y passe pas. Euh, je suis atteinte de fibromyalgie et j'aime autant vous dire que j'ai arrêté tous les médicaments parce qu'ils me rendaient encore plus malade qu'avant donc j'ai arrêté tout je me soigne avec les plantes et avec des huiles essentielles. voilà, et ça va alors je ne vous dis pas que c'est euh, le Nirvana tous les jours, hein? il y a des jours qui sont meilleurs que d'autres mais ça dépend aussi de ma façon de réagir de la façon que j'ai de vivre ma vie, mon corps bah, il réagit et du coup bah, euh, on se remet au travail à l'intérieur, on se dit mais qu'est-ce qui va pas, pourquoi tu réagis comme ça Et les réponses arrivent et les solutions arrivent et la santé arrive aussi et les, et les immunités avec. Donc en fait euh, c'est juste une question de, bah, de volonté au final, de volonté, est-ce qu'on veut ou pas et bon, ça va pas la peine de dire, ah mais ouais, euh, moi j'ai un petit balcon, ouais, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Il y a toujours des solutions quand on, quand on veut. Euh, quand on veut, il y a toujours des solutions. Mais si vous faites partie de ceux qui ont euh, un problème pour chaque solution, ça euh, n'y arrivera pas. Vous n'y arriverez pas. Hein? Par contre, si vous faites, euh, comme disait, euh, je crois que c'est Bouddha, euh, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Quand vous avez un problème, vous trouverez systématiquement une solution. Ça viendra, c'est obligé, c'est comme ça. Si vraiment ça vous tient à cœur, vous trouverez une solution. Il n'y a pas euh, un problème qui n'est pas une solution. Même la merde dans laquelle on est, il y a une solution pour s'en sortir. C'est vous dire hein, à quel point on a des solutions pour, euh, pour tout. Hein. Le, la question est... Hein, Avez-vous la force, avez-vous la volonté, avez-vous le courage, avez-vous l'envie de le faire C'est ça la question. Parce que ça ne tient, ça, ça tient qu'à vous, ça ne tient qu'à nous de tout faire changer, de tout faire capoter. Mais la, la question est, en avez-vous l'envie, la force, le courage, la volonté Si toutes ces questions, vous répondez oui, c'est bon, c'est bingo, on y va, bon, on fonce. Chacun à sa façon, chacun à sa manière, chacun. Bah tiens, il fait beau bon maintenant. Ça va. Chacun à sa façon, chacun à sa manière. On y va et c'est droit devant, quoi. Maintenant, si vous dites non, ben. ben désolé, mais on ne peut rien pour vous. Hein. Continuez, hein. vous avez le droit, hein. mais tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Oui je veux dire, même si on nous restreint de plus en plus nos libertés et qu'on nous sert de plus en plus la ceinture notre liberté elle n'est pas avec ce corps elle est dans notre tête à partir du moment où la liberté est dans notre tête notre corps suit c'est indéniable si notre corps, notre cœur, si notre cœur et notre, notre tête, notre esprit est libre le corps est obligé de l'être aussi ils vont, ils vont ensemble Corps, cœur, esprit, ensemble. Donc, euh, ah, j'ai passé un petit coup de gueule tout à l'heure, ça m'a fait du bien. Ouais, ça m'a fait du bien parce que euh, je me sentais. Et encore une fois, sérieusement, je me sens pas plus concernée que ça parce ce qui se passe sur Facebook ou autre. Parce que ce qui, ce qui se dit maintenant, je le savais depuis bien, bien, bien, bien longtemps. Mais euh, c'est pour ça d'ailleurs que je posterai plus rien là-dessus. Euh, mais ça me fait rire de voir à quel point ils ont peur. Enfin, là, ils ont peur, ils ont peur. Ils ont peur et le fait qu'ils aient peur, bah, ça me fait rien. Parce que, euh, en fait, euh, ils tentent, ils essayent. Ils, ils balancent. Eux aussi, ils balancent des graines. Voilà. Nous, on balance des graines de bonheur, de joie, d'amour, de paix, de partage, de lumière, etc. Eux, ils balancent les graines de la peur. Voilà. Et si vous vous laissez happer par les graines de la peur, vous êtes foutu, C'est fini. Par contre, si vous ne vous laissez pas happer par les, les graines de la peur, parce que regardez bien que si j'avais peur, je me ferais ma gueule. Hein. J'aurais dit, euh, oh, oh, j'ai peut-être été trop loin, je peut-être pas dû faire ça. Oh, je vais me faire engueuler. Ils vont me taper sur les doigts. Oh là, mais qu'est-ce que je vais prendre oh, Oh là, et puis, oh, puis ma famille, mais qu'est-ce qui va leur arriver mais C'est pas possible, mais où j'étais Mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, qu'elle aura D'abord, j'ai dit que j'étais pas d'accord. Non mais, pour que vous prenez. Dans la foulée, j'ai fait une vidéo, enfin un live, que j'ai partagé avec plein de monde. Plein de monde, plein de monde, plein de monde, plein de monde. Voilà. Et euh, je, suis pas, je suis confiante. Alors, c'est pas que je suis euh, quelqu'un de je suis quelqu'un tout à fait normal, je suis un être humain, voilà. J'ai euh, le cœur euh, plein d'amour pour mon prochain et euh, je veux juste vous faire savoir qu'à euh, partir du moment où vous dites non, ça s'arrête. Vous avez le pouvoir de tout arrêter. Vous avez le pouvoir entre vos mains de tout arrêter. Il suffit que vous le vouliez. Si vous voulez dire non, il ne se passera plus rien. Plus rien. Il faut juste te dire non. Sans avoir, peur, sans avoir peur des conséquences. Mais dire non. Surtout vous ne vous dites pas, ah ouais mais euh, attends, euh, si je dis non, euh, qu'est-ce qu'ils vont me faire euh, Mais euh, je ne je pourrais plus faire ça, je ne pourrais plus faire ça. Je vais te dire. Rien à foutre. Dis, pour pour l'instant, ce qu'il y a à faire, c'est dire non. Le reste on verra plus tard. Le reste on verra plus tard. On a le temps. Pour l'instant, non. Point. L'école, non. Les vaccins Non. Le masque Non. La 5G Non. L'appli le... pour, le... pour les portables Non. Euh, être pisté, Non. Avoir des drones au dessus de ma tête pour savoir ce que je fais, où je vais, quand je vais, et ce que je fais Non. Je veux ma liberté entière, complète. Je veux être libre, être un être humain libre. De mes idées, de mes pensées, de mes dires, de mes gestes, de ce que je fais. Être libre de faire ce que je veux avec ce que j'ai. Être libre de faire ce que j'ai envie de faire en mon âme et conscience. Et qu'on ne soit pas toujours là à me dire, ouais, euh, il est l'heure de faire ci, il est l'heure de faire ça. Euh, il est l'heure de manger, il est l'heure de se coucher, il est l'heure de se lever, il est l'heure de prendre ton café, il est l'heure d'aller aux toilettes il est l'heure de prendre ta douche il est l'heure d'aller faire les courses et merde, je fais ce que je veux je mange quand je veux je, je dors quand je veux je vais en course quand je veux je, je me soigne comme je veux et de la façon que je veux je veux je, vais, je veux voir ma famille quand je veux je veux voir mes amis quand je veux je veux leur parler quand je veux sans être espionné, sans être... Sans qu'on me juge pour ce que je dis, pour ce que je fais, pour la personne même que je suis, pour l'être que je suis. Je ne peux pas, je ne veux pas. Je veux être libre. Bah, si, vous, si les gens ils me jugent, je m'en fous parce que ça, à la limite, ça ne me regarde même pas. Mais qu'on m'empêche, qu'on veuille m'empêcher de faire ce que je veux, ça non. personne ne pourra m'empêcher de faire ce que je veux. Personne. Même mes parents n'ont pas réussi, pas, c'est pas là maintenant qu'on va réussir, personne. Je ferai exactement ce que je veux, comme je veux, quand je veux et au moment où je veux. Si je porte un masque, si je viens à porter un masque, c'est parce que je l'aurais voulu ou parce que la situation fait que si je veux faire ça, bah, j'ai le choix, soit je mets le masque, soit je vais ailleurs. Ben des fois, euh, je suis obligée de, de, de mettre le masque, mais ça dure pas longtemps. J'enlève tout de suite après. Juste parce qu'il y a des, des endroits où vous ne pouvez pas rentrer sans masque. Vous allez chez le médecin, vous ne pouvez pas rentrer sans masque. Ben alors, vous n'allez pas chez le médecin. C'est tout. Voilà. Ou alors, vous y allez puis vous portez un masque. Mais ça, c'est à chacun de voir ce qu'il qu a envie de faire ou pas. Moi j'ai fait l'essai, j'ai fait l'essai de porter le masque, oui, parce que moi j'ai bien essayé, j'ai voilà. J'ai fait l'essai, je me dis, euh, je sais que j'aime pas ça, je sais que mon corps ne l'acceptera pas, mais je vais quand même essayer, je vais voir ce que ça donne. Au bout de deux minutes, j'étais au bord de l'apoplexie. J'ai fait une, une crise d'angoisse, de stress. Mon corps n'accepte absolument pas d'être masqué, d'être baïonné, non, il n'accepte pas et euh, pareil pour les médicaments je ne prends pas de médicaments les médicaments mon corps ne les accepte pas non plus disons que je les prends et les rejette sans que, sans que quoi que ce soit qui soit fait ai, je n'ai jamais fait confiance avec la figure il n'acceptait pas j'ai de la chance, hein, j'ai un corps qui m'aide et qui me soutient donc euh, merci cher cœur et cher corps surtout tout ça pour vous dire que voilà, bah, mon coup de gueule est passé. Maintenant, euh, bah, vous savez, vous savez ce qui vous attend. Vous savez depuis le temps qu'on vous le dit, vous savez, il y a juste à, à regarder euh, des, des certaines, euh, certaines vidéos sur Youtube. Il y a juste à regarder euh, des témoignages, des témoignages sérieux, des témoignages euh, cohérents. Il y a juste à regarder, même d'ailleurs, maintenant, les journaux s'y mettent aussi. Ben ouais. <rire> les, journaux, les journaux commencent à dire euh, la vérité. Ouais. Bon, ben, un peu nuancés, hein. peut-être pas trop exagéré, peut-être pas aller trop vite d'un coup non plus, mais enfin, ça y est, ça commence. Donc, on voit bien qu'on est dans une période, dans un moment de changement. Donc, c'est euh, vraiment maintenant, il faut, faut vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment. vraiment, vraiment vraiment. Faire quelque chose maintenant. Savoir ce que l'on veut. Enfin, pas forcément ce qu'on veut, mais surtout ce que l'on veut plus. Ce que l'on ne veut pas. Ce que l'on n'accepte plus. Voilà. Et si même notre cœur il est déjà monté en cinquième dimension parce que là-bas, moi je me ressourcer là-bas. Quand ici ça va pas, quand j'ai des coudes les coups qui me font vraiment mal, ben, je vais me ressourcer là-haut. Et euh, en 5D, c'est la source, c'est une source, une source de bonheur, de joie, de, de lumière et, et ça permet, en montant en 5D, ça permet de pouvoir mieux gérer ce qui se passe ici en 3D, à ah, vous ne me croire ou pas, faites comme vous voulez. Après tout, je suis malade, hein, j'ai la fibro, donc euh, faites comme vous voulez. Moi je vous le dis ce qu'il en est pour moi. Plus sérieusement, c'est le moment de dire non. Stop. Si vous savez dire ces deux mots, non, stop, ça suffit. Vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. Et le soleil est d'accord avec moi, oui, mais il est sorti juste au moment où je suis devenue positive. Donc euh, vous ne passerez pas. Voilà. Allez. Je vous aime bien.